Bonjour, je ne vous présente plus mon gourou très poilu et très encombrant, Canel, qui va nous aider dans cette découverte de l'instant présent, parce qu'elle, dans l'instant présent, elle y est. En effet, aujourd'hui, quels sont les pouvoirs du moment présent et en quoi ça peut littéralement nous sauver la vie Très tôt dans l'histoire de l'Inde, un courant qu'on appellera plus tard le yoga s'est vite rendu compte, il y a bientôt 5000 ans, une fois les problèmes de faim, d'habitat et de soif résolus, eh bien, il persistait un problème très important à l'homme, c'était son agitation, son stress, qui le rendait quasiment malade. C'est-à-dire que quand tout allait bien, on trouvait le moyen de compliquer et d'aggraver les choses surtout. Au point que dans plusieurs civilisations, dont la Chine, on appelait l'esprit, le cerveau, le chien fou, le singe fou. Maintenant, on sait que le cerveau, le centre de l'esprit, de la pensée, est tout à fait fatigué par le stress, usé. Et là vous me direz, mais le sommeil est là pour ça, pour reposer, apaiser le cerveau. Est-ce que c'est efficace Eh bien si c'était le cas, d'un jour sur l'autre, nos stress seraient effacés. Et on doit bien convenir que ça n'est pas le cas. Ce qui voudrait dire que le sommeil repose le cerveau de façon indispensable mais incomplète. Alors que faisons-nous naturellement Eh bien nous nous occupons, nous nous agitons physiquement. Certains s'agitent en travaillant plus que de raisonnable, en s'occupant avec un passe-temps ou avec une activité physique, ce qui est probablement la moins mauvaise des occupations et probablement une des plus efficaces pour aider à reposer le cerveau et réduire le stress. Mais les yogis, eux, proposent une autre méthode, bien plus rapide, bien plus efficace. Comment 1. En l'occupant sainement. 2. En le calmant. Commençons par la première étape. Donner une occupation saine à son esprit, quelque chose sur quoi se focaliser. C'est un peu comme donner un os à ronger à son chien. Plutôt qu'il n'aille à droite et à gauche, là où ça bouge, lui donner une occupation focalisante, calmante. Et là, le yoga a une recette particulièrement précise. D'abord, calmer le corps, ralentir et immobiliser le mouvement. Deux, calmer la respiration. Vous avez plusieurs respirations proposer. 3. Écouter nos cinq sens et 4. Se concentrer, amener l'attention vers le centre pour écouter ce qu'on ressent et ce à quoi on pense, sans analyser, en jugeant le moins possible, un peu comme on écouterait une discussion extérieure. Mais une fois que j'ai amené mon attention sur le corps, la respiration, les cinq sens et la concentration intérieure, nous avons proposé de calmer l'esprit. Comment et c'est là où l'instant présent est absolument magique. Mais tout d'abord, qu'est-ce que l'instant présent Eh bien, c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous regardez cette vidéo et probablement vous avez des commentaires intérieurs. Il y a une certaine température dans la pièce. Vous entendez le bruit de mes oiseaux. Autour de vous, il y a peut-être d'autres bruits. Vous avez la position de votre corps. Il y a des parties du corps inutilement crispées, etc. etc. L'instant présent, ça n'est pas une notion philosophique. C'est ce qui est en train de se dérouler maintenant. Mais vous allez me dire comment quelque chose d'aussi simple peut être si puissant. Tout simplement parce que 1. Il n'y a rien de plus réel que le présent. Tout se passe, s'est passé et se passera uniquement à la fraction de seconde de l'instant présent. 2. Parce que la plupart du temps, l'instant présent est bien plus calme que notre tour de contrôle. 3. Parce que l'instant présent est aussi, la plupart du temps, plus lent et quatre, plus silencieux que nos petits commentaires. En fait, il s'agit d'apprendre à laisser le présent décider du déroulement des choses et des événements. Un peu comme lorsque je suis au spectacle, c'est le présent qui décide du changement des choses. Et il n'y a rien de plus reposant pour le cerveau, de plus déstressant. Donc au début, pour capter l'instant présent, je conseille de passer par les étapes de la recette. Je regarde la position de mon corps, je fais quelques soupirs pour m'occuper de ma respiration, j'écoute mes cinq sens, je me concentre sur ce que je ressens et mes petits commentaires, et puis je cesse de faire pour laisser le présent décider de ce qui se passe réellement. Et vous allez me dire, mais est-ce que c'est suffisamment efficace pour reposer mon cerveau Croyez-vous qu'une recette ait plus durée 5000 ans Croyez-vous que la science s'y intéresse par hasard. Croyez-vous que ça revienne à la mode juste parce que c'est une mode de plus C'est à vous de vérifier. Mais à quel moment se reconnecter avec l'instant présent Prendre 5 minutes, 10 minutes ou plus pour méditer, qui a le temps Au début, on peut ne pas avoir envie de le faire ou croire ne pas avoir le temps. Alors il y a une solution extrêmement simple et qui ne prend pas de temps. C'est programmer, vous savez, votre smartphone pour qu'il sonne toutes les heures, ou toutes les deux heures une sonnerie discrète. Comme mon téléphone sonne, la sonnerie va me surprendre dans ce que je suis en train de faire. Et il suffit que je me connecte avec ce qui se passe autour de moi. Est-ce que j'ai besoin d'être aussi précis que d'abord le corps puis... Non, je peux le faire de façon globale. C'est ce que certains appellent la pleine conscience. Les anciens appelaient ça tout simplement la conscience. La conscience de l'instant. Quelle va être son efficacité sur vous C'est ce que je vous demande de me dire dans les commentaires juste au-dessous de cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. D'ailleurs, en complément, vous êtes libre de télécharger mon guide gratuit Le Yoga, ma clé anti-stress, dont le lien est lui aussi juste au-dessous de cette vidéo. Et souvenez-vous, le bonheur appartient à ceux qui mettent en application. Et bien sûr, attendez jusqu'à la fin, la phrase du jour, elle arrive. Allez, nous avançons ensemble. À bientôt, au revoir.